Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube ou c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, euh, je vais vous inviter à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous parler, en fait, je vais vous dire comment je fais pour gagner euh, 800 dollars, 600 dollars, disons entre 600 et 800 dollars par jour avec Pétrompé grâce au PINER. Déjà, euh, les amis, je vais vous encourager à développer votre réseau. Voyez, si vous voulez gagner, c'est-à-dire comment gagner avec Pétrompé. Comment gagner avec Pétrompé. Pour gagner rapidement avec P, tromper les amis il faut déjà et déjà activer votre binaire hmm? activer votre binaire donc ici doit être vert you are qualified on binary donc il faut activer votre binaire c'est très important pour pouvoir bénéficier des bonus du binaire alors comment activer son binaire c'est très facile Lorsque vous avez inscrit quelqu'un, tout simplement les amis, vous venez dans Binary Side, vous voyez qu'il y a l'automatique. Généralement, par défaut, c'est en mode auto. Donc, ça envoie euh, vos fioles un peu à gauche, un peu à droite, n'importe comment. Maintenant, quand vous voulez euh, rapidement activer votre binaire, avant d'envoyer votre lien à quelqu'un, positionnez-vous peut-être sur la patte gauche, ou sur la page droite ou sur la page gauche, vous envoyez votre lien. Quand vous avez, il y a quelqu'un qui est inscrit, vous venez, vous vérifiez dans... My indication, dans un, My indication pour regarder de quel côté est-ce que euh, votre fiole s'est inscrit. Hein? Vous regardez de quel côté votre fiel s'est inscrit pour pouvoir. Euh, là, euh, venez, non, ne venez pas dans My indication, venez plutôt dans euh, Programme of Awards ». Voilà, programme de, de, de récompense. Venez plutôt dans programme of award pour voir le, le, côté où, euh, le côté où se situent vos fioles. Comme ça, ça vous permettra tout simplement de revenir à binary side et de sélectionner le côté où vous n'avez pas encore de fioles. Je prends un exemple. Vous avez envie d'inscrire deux personnes. Venez ici, sélectionnez euh, gauche ou alors sélectionnez droit valider et ensuite dès que la personne est déjà inscrite et que vous voyez dans il y a active direct donc dès que vous voyez euh, il y a active direct vous voyez le sens euh, c'est la connexion qui bug un peu dès que vous voyez où est ce que se situe oh là là. dès que vous voyez où se situe vos fioles ils seront soit à gauche soit à droite vous voyez ici c'est écrit site donc, vous venez dans « Programme de récompense ». Je ne sais pas pourquoi ça ne pas afficher. Voilà. Donc, vous venez dans « Programme de récompense »,« Programme of awards ». Pour ceux qui ont une interface en anglais comme la mienne. Vous regardez « Site ». Donc, dans « Site », vous pouvez savoir qui est à gauche ou à droite de vous. Hum? Regardez. Vous pouvez savoir qui est à gauche ou à droite de vous. Tout simplement en regardant ici. Voilà. Donc, quand vous avez déjà, par exemple, une personne à gauche une personne à droite votre binaire s'active donc prenez la peine de toujours venir changer le côté euh, quand vous êtes sur votre dashboard vous allez voir que certains points sont supérieurs aux autres selon la patte de votre binaire voilà selon la patte de votre binaire vous voyez ici vous avez les points à gauche et les points à droite et bientôt j'ai fait de ça et et toi, j'ai fait 300%. <rire> ouais, péton pétons, je vais attirer mon compte chaque semaine. C'est la magie. Ok. Bref, comme je disais tantôt, vous voyez ici à gauche, j'ai beaucoup de points. À droite, j'ai moins de points. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Euh, généralement, c'est plutôt les utilisateurs que vous devez gérer. Vous voyez qu'ici, il y a plus d'utilisateurs à ma gauche qu'à ma droite. Donc, ça, ce sont les utilisateurs de mon réseau. Alors qu'ici, en réalité, les petits carrés bleus, ce sont mes directs à moi. Donc, j'ai les directs à, à, plus à droite qu'à gauche. Mais alors, j'ai plus de points à gauche qu'à droite tout simplement parce que euh, mes filles ont beaucoup développé le côté gauche de leur euh, binaire. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, il est très important que votre binaire soit activé. Et quand votre binaire est activé, à Pétrompé, vous avez des bonus quotidiens. C'est-à-dire en plus, en plus de vos... Daily bonus, c'est-à-dire en plus de vos gains de contrat attendu, vous recevez chaque jour un bonus de binaire conséquent à votre réseau. Moi, je gagne avec le binaire actuellement. Aujourd'hui, j'ai perçu, on va le voir ensemble, parce qu'il y en a qui pourront dire non, on raconte des bobards. Quand je vais dire, je gagne 800 dollars par jour avec pétrompé grâce à mon binaire. Bah, on va voir comme euh, si je racontais des tout titres. Alors, vous allez voir là. Regardez la date à minuit 00 aujourd'hui, 5 du 5. Voilà. Bonus binaire 800 dollars. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'autres choses à laisser Je vous vois. Je, vous voyez aussi mon binaire d'hier. 50, même c'est petit, il faut que je mets all pour voir euh, toute la liste. Mon binaire d'hier, vous verrez que mon binaire d'hier était à 600. Aujourd'hui, j'ai eu 800 dollars en binaire. Alors, si je te dis que grâce au binaire, tu peux gagner 100, 300, 600, 800, 1000, 2000 dollars par jour avec 3 P, -p, P. Je ne sais pas, mon ami, pourquoi tu hésites à rejoindre cette opportunité, ni pourquoi tu hésites à développer ton réseau alors qu'il est tellement facile. Alors, regardez-la. Regardez la date hier, le 4 février. Voilà, j'ai reçu mon bonus de 330 dollars de binaire. Sachez que quand votre binaire est activé, vous recevez les bonus binaires chaque jour. Je dis bien chaque jour. Donc, ce qui fait ma force avec Pi trompé, c'est mon binaire. C'est mon binaire. Vous allez voir, vous pouvez le constater ici. Regardez le binaire. Regardez combien j'ai déjà gagné avec le binaire. Regardez les bonus de parrainage. Ils ne valent rien face au binaire. Alors, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas ce que tu attends pour développer ton binaire. Je ne sais pas ce que tu attends pour développer ton réseau. J'aime pas parrainer, c'est bien beau. Mais euh, contente-toi alors de ce que tu as chaque jour. Mais si ça ne te suffit pas ou alors si tu aimerais gagner plus gros, mon cher ami, développe ton réseau. C'est très facile de développer son réseau. Et pour tous ceux qui ont laissé leur... Euh, Adresse email, je vais encore vous laisser le lien en description de la vidéo pour tous ceux qui aimeraient recevoir euh, les, euh, les, mes mini-formations. Déjà, je vais commencer par vous donner un bonus à tous qui vont recevoir les mails. Tous ceux qui ont laissé leur mail, je vais vous donner, je vais vous faciliter la tâche. Je vais vous envoyer euh, un fichier avec 2000 groupes, je dis encore 2000 groupes Facebook sur comment gagner de l'argent en ligne, que vous pouvez intégrer, suivez-moi bien, que vous pouvez intégrer euh, et faire vos annonces, créer des groupes, c'est très facile, créer des groupes, voilà. Je vais faire une autre vidéo, à part pour éviter d'être très longue, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment intégrer les groupes, comment parrainer, comment euh, se former euh, des prospects rapidement et avoir des fioles et faire du parrainage sans effort, donc voilà, euh, j'espère que la vidéo vous aura aidé, voilà, je pourrais éviter d'être longue, vous voyez, comme je dis toujours, <rire> l'argent est bien dans sa poche, <rire> donc euh, voilà, je vais prendre, après la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais retirer très très très rapidement mes 1800 dollars, ouf, vendredi et maman, j'ai les cotisations demain jusqu'à, donc voilà. Excusez-moi, je suis une Camerounaise, hein, on dit souvent que je suis barméqué, donc c'est pas grave, même si je ne le suis pas, c'est Camerounais toujours, donc euh, voilà, je vais cotiser, massager, je même bombarder les gens avec, si vous voulez être comme moi, non, faites comme moi, c'est tout, voilà, donc euh, voilà, j'espère que la vidéo vous aurait aidé, vous aurez instruit, vous aurez motivé, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, euh, voilà. Si vous êtes nouveau, surtout si n'oubliez pas de vous abonner. Et en plus de ça, cliquez surtout sur la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, une opportunité, vous êtes à la une. Alors, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao.